Bonjour à tous, nous allons prier un chapelet des mystères joyeux avec pour thème euh, le fléau de l'avortement avec des méditations de Mère Teresa de Calcutta à l'aide de ce livre Pour aider à prier le chapelet, c'est le deuxième volume aux éditions du Parvis Laissez venir à moi les petits-enfants et les ayant embrassés, il est béni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 Augmente la foi dans toutes les âmes, augmente l'espérance dans toutes les âmes, augmente la charité dans toutes les âmes, donne-nous force et prudence, donne force et prudence à toutes les âmes, euh, et comble-nous des douze fruits de l'Esprit-Saint, donne la paix à notre temps, donne la paix à toutes les âmes, consume-nous de charité, que nos Cœur déborde d'amour pour chacun et euh, convertit nos dirigeants donne la paix à l'Ukraine donne la paix à la Russie protège l'Europe protège la France protège Paris je crois en un Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible je crois en un Seigneur Jésus-Christ le Fils unique de Dieu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 Maintenant est l'heure de notre mort. Amen. Beaucoup de jeunes s'adonnent à la drogue parce qu'il n'y a personne pour combler leur fin d'amour. Si quelqu'un les aimait chez eux, ils ne ressentiraient pas le besoin de chercher autre chose en dehors. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.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 Gardez la joie de l'amour du Christ dans vos cœurs et partagez-la avec les autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La prière est ce qu'il y a de plus beau, car le fruit de la prière, c'est la foi, c'est l'amour, et le fruit de l'amour, c'est le don de soi.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 Voici que nos pauvres nous disent. C'est vous qui, ayant fait vœu de chasteté, savez le mieux nous enseigner la régulation des naissances, car vous ne nous expliquez rien d'autre que la maîtrise de soi dans l'amour mutuel. Nous méritons d'être détruits si nous détruisons le fruit de notre amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Apprenez à nos jeunes à aimer vraiment. Apprenez-leur la dignité de la pureté, pour que leur chasteté demeure vaste, leur virginité intacte jusqu'au jour où ils se donneront l'un à l'autre, pour ne faire qu'un dans cet amour vivant qu'est l'enfant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.